Bonjour à tous, euh, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis dans des travaux, des travaux assez importants. Je termine ça, donc j'ai moins de temps à consacrer au, à mes vidéos, mais pourtant, écoutez, je ne lâche pas. Euh, on va continuer à, à regarder le marché pour vous. Euh, Peut-être quand je vais être mieux installé, quand mes travaux vont être terminés. Euh, on aura plus de temps à poursuivre euh, cette semaine vidéo, mais euh, euh, je voudrais tout simplement aujourd'hui regarder les marchés. Euh, en ce moment, ce qui se produit, bien, on, on voit que l'or et surtout aussi les, les autres métaux hein, là, il y a le cuivre, euh, l'argent, le nickel, euh, le, euh, le fer euh, qui prennent du galon. Donc, euh, c'est assez important dans le contexte actuel parce qu'on se trouve à avoir de, des matières premières qui, euh, qui, euh, dont les prix augmentent. Donc, euh, ça signifie qu'on va avoir euh, qu'on a déjà un peu d'inflation et que ça va continuer et que l'inflation est due tout simplement parce qu'on a brisé la chaîne de production. Donc, euh, euh, et la Fed continue, bien entendu, à imprimer sa monnaie de singe. Euh, c'est pas d'une manière directe que c'est dit, mais la Fed injecte un milliard 1,3 milliard de dollars par jour depuis euh, quelques semaines. Euh, elle continue, euh, bon, bon temps, mauvais temps, à mettre de l'argent dans le système, euh, même si le plan de relance n'a pas encore été accepté. Elle le fait quand, quand même, et vous pouvez tout simplement constater ça en regardant la masse monétaire M2, euh, l'argent est ingesté parce que, dans le fond, la Fed continue à soutenir artificiellement euh, ce marché. Mais est-ce que le marché va continuer sa montée? Bien, je pense bien que oui. On peut avoir une correction, c'est sûr qu'on s'attend quand même à une correction qui pourrait arriver très, très bientôt, parce que, dans le fond, euh, le marché a été euh, euh, vraiment soufflé. Mais euh, après cette correction-là, je pense qu'on va continuer à monter. Euh, ce n'est pas pour... Euh, euh, à être négatif ou positif, je regarde les choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est -ce est logique? Non, il n'y a rien de logique là-dedans. Est-ce euh, que l'or va continuer à monter avec l'argent? Tout à fait. Ils vont continuer à suivre cette folie monétaire qui fait en sorte que euh, les personnes commencent à, à regarder d'autres actifs comme l'or. Le bitcoin aussi, on doit le dire, 1900, on va avoir 20 000 bientôt. J'imagine euh, on est aux 20 000 là. Donc, c'est l'ancien record. On va continuer à injecter euh, de l'argent dans des, euh, des, des personnes, les, les, les investisseurs vont commencer à placer leur billes dans, euh, dans des valeurs qui sont plus euh, refuges. Euh, moi, je prétends encore que l'or et l'argent, c'est les meilleures valeurs, mais le bitcoin, je dois le dire, 20 000 qu'on est rendu aujourd'hui. Euh, pour l'instant, euh, on regarde le dollar américain et il est en train de cracher littéralement. Comme je vous avais dit, on va probablement atteindre le DXY, là, le 88. Euh, L'or va continuer sa montée. On a été paralysé pendant des mois euh, en consolidation. Et euh, là, on se trouve à continuer... Euh, ben, on continue une montée Si on regarde tous les autres euh, métaux, les métaux industriels aussi, le cuivre, euh, le zinc, euh, le nickel, euh, euh, on est en montée, donc euh, l'argent, le, le, elle, euh, est à la veille de continuer cette montée-là et l'or aussi, bien entendu. Il ne faut pas oublier que, contrairement aux, aux métaux industriels, l'or est vraiment euh, euh, battu. Euh, battue dans le sens qu'elle est manipulée euh, euh, pour essayer de mettre une pression baissière, parce que c'est un désaveu euh, de la FED et de tout ce qui nous euh, euh, tout ce qui est <rire> Il nous, nous crée des dollars sur cette planète. Donc, euh, lorsque l'or monte, c'est un peu un désaveu de ça parce qu'on cherche euh, la valeur refuge par excellence. Donc, on leur dit tout simplement en achetant de l'or euh, que leur système est en train de foirer. Et c'est ce qu'on constate en regardant le dollar américain. Euh, regardez, on, on va aller voir ça tout à l'heure. Et euh, euh, au niveau des minières d'or et d'argent, peut-être qu'on pourrait... Euh, il y a certaines minières qui commencent vraiment à... à à prendre du galon. Il y a d'autres qui sont en attente et on pourrait avoir un revirement très, très, très bientôt. Euh, je le vois sur mes oscillateurs. Euh, donc, c'est de la patience. C'est de la patience, tout simplement. Moi, je vous dis, j'ai, euh, je, je, je suis encore dans l'or. Euh, euh, L'argent aussi, il n'y a pas de problème au niveau des minières, mais j'ai embarqué aussi dans euh, les métaux. Les métaux euh, euh, cuivre, zinc. Euh, j'ai acheté des actions euh, euh, aussi de, de métaux, parce que je pense que c'est, euh, euh, en ce moment, dans le contexte actuel, on va se trouver à avoir une course euh, euh, euh, due au fait de la chaîne d'approvisionnement qui a été brisée, là, euh, une course euh, au, au, au prix euh, dans les métaux de base. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris des positions et je vais continuer euh, à, à, à en prendre, mais tout simplement euh, je voudrais, comme, regarder les graphiques avec vous, euh, euh, constater les, <coughs> qu'on qu fasse des constats tout simplement sur euh, ce qui arrive en ce moment. Euh, ça, ça se trouve être euh, le silver, l'argent sur semaine, oui, c'est bien. Euh, ça se trouve être le graphique de l'argent sur... Euh, je vais aller mettre ça comme ça. On se trouve être le graphique de l'argent euh, à long terme. Donc, euh, on, a eu, on avait eu notre cassure ici, bien, cassure qui était assez évidente, là, euh, en juin. On a eu une bonne, bonne montée et on est encore en consolidation. Euh, Aujourd'hui, on dépasse un peu cette tendance à la baisse, mais euh, écoutez, on va attendre. Comme je vous dis, c'est des mouvements qui sont longs, qui sont euh, souvent pénibles même, mais, mais on se trouve à avoir ici une tendance au revirement. Et euh, regardez rapidement comme ça, le Bitcoin euh, a euh, dépassé son ancien sommet de 20 000 euh, ce matin. Donc, euh, euh, oui, euh, les crypto-devises, euh, ben, dans le fond, on cherche des valeurs refuges euh, euh, Contrairement à ce que la Fed nous promet comme euh, argent de, de monnaie de singe, euh, regardez, le dollar américain continue, sa chute euh, euh, comme je vous ai dit, ici, 91, 92, on avait cassé ça à la baisse. Et euh, sur le long terme, euh, le scénario n'a pas changé. Je vise au moins le 88 ici comme support, parce que c'est l'ancien support ici. On pourrait avoir un petit rebond là. Euh, ou tout simplement, si le rebond... Bon, je pense oui, on pourrait vraiment avoir un rebond. Un petit rebond, là. je dis. Mais à long terme, on est à peu près dans le même scénario qui s'est passé en 2000. 2001. Euh, la course ici est terminée. Cette course-là est terminée et on change de, de direction. Et sur le long, long terme, euh, je ne sais pas si je peux le voir ici, j'avais le sommet, je tracerais ma ligne de tendance. On arrive comme ça. Donc, euh, on a eu un long, long sommet ici de presque 15, 2015 à 2020. Mais là, on est arrivé à la fin et ma ligne de tendance me dit qu'on continue à... Le dollar américain va continuer à dégringoler, surtout avec la, la quantité de monnaie de singe qui est injectée dans le système. Euh, on va regarder rapidement avant d'aller dans l'or euh, et les minières d'or. Euh, ça, ça se trouve être le nickel. Le nickel euh, ben, qui fait des... des bah, Peut-être pas. Oui, sommet de tous les temps. Le cuivre aussi, bien entendu. Euh, on a un changement total de direction. Euh, au niveau du... Ah, il y avait la, le platine aussi... Euh, euh, on a eu vraiment un, un changement de direction, mais c'est la longue tendance ici surtout là, qui a été comme cassée. Donc, euh, le platine, bon investissement là aussi. Euh, le palladium, on avait eu une montée superbe, donc euh, peut-être euh, moins le palladium. Euh, la, la, la... La puissance d'achat du palladium est déjà arrivée, ça fait un bout euh, mais bien entendu je vous reparle encore de l'or l'or euh, euh, qui est loin d'avoir terminé sa montée euh, comme je vous dis ici dans l'oscillateur on se trouve avoir un changement euh, euh, qui n'est pas encore confirmé euh, sur mon rsi j'ai tracé une ligne de tendance il faudrait que ça s'en aille à la hausse comme ça on est probablement ben, je dis peut-être à la veille on ne sait pas dans le fond il y a tellement de manipulation surtout sur l'or donc, euh, mais on pourrait avoir un nouveau, euh, si on casse euh, ben, ce fameux canal ici vers le bas, mais ben, on s'en va euh, euh, vers de nouveau haut et euh, la tendance haussière va se poursuivre. Euh, donc, euh, c'est à peu près ça. Sur les indices, rapidement, on continue à euh, démonter. Euh, on a le, la grande figure, là, ici, là, que... Euh, mégaphone, euh, oui, qui a dépassé un peu, mais euh, on serait peut-être dû pour une bonne correction, mais la Fed ne permettra pas que le marché puisse... Euh, vous me dites c'est logique. Non, c'est pas logique, mais la Fed va le faire. Elle va le faire euh, même euh, cet hiver, parce que Joe Biden... Euh, dans son dernier discours, là, de, parce que dans le fond, euh, les grands électeurs ont voté pour lui. Il y en a certains qui disent que c'est pas fini, mais Trump, je pense que c'est terminé. Euh, euh, L'élection euh, a été... Il ben, ne faut pas le dire, il paraît sur YouTube, parce qu'on peut nous bannir si on dit ça. Donc, euh, on va dire des... Euh, euh, interpréter mes paroles, là, je vais dire des irrégularités. Mais euh, c'est plus loin que ça, parce que si je dis... Euh, euh, qui aurait eu une F-R-A-U-D-E <rire> ma vidéo pourrait être bannie donc je le dirais pas mais interprétez ce qui est arrivé euh, c'est vraiment, puis euh, Trump n'a jamais eu autant de votes là, hein, plus qu'en 2016 le nombre total de votes c'est très bizarre, en tout on parlera pas de ça euh, donc euh, ce qui va arriver probablement une correction bientôt ou s'il n'y a pas de correction ça va continuer à monter allègrement parce que dans le fond euh, Nos limites, dit la Fed. Ici, euh, sur Real Investment Advice, il disait à peu près, euh, il visait 37 500 comme, euh, euh, <coughs> excusez, comme sommet, et après on aurait la correction, peu importe. On est en euphorie. Regardez-moi ça sur le Nasdaq. C'est euphorique, tout simplement. <rire> et ça se poursuit, mes amis. <rire> Et euh, je voudrais vous parler aussi d'une autre action. Ben je, justement, c'est la raison, une, la, une des raisons pour laquelle je vous dis que tout va bien au niveau des dollars, de l'argent. Euh, même si on est encore en consolidation, mais bientôt ça va exploser. Euh, mais au niveau du cuivre, du zinc, euh, ben, l'oxyde de titane, ça, ça se trouve être Rio Tinto, qui a, où est ce que j'ai travaillé toute ma vie, euh, qui se trouve avoir euh, euh, eu une cassure très très très importante ici. Euh, au niveau du 61 c'était une casse euh, ben, une longue, longue résistance qui perdurait depuis des années. Et ça vient de casser ici. Donc, euh, Rio Tinto, on avait BHP Bulletin aussi. Euh, euh, Tech aussi, euh, je ne les ai pas ici dans ma liste, mais euh, ce sont tous des revirements là, qui nous disent que euh, les métaux, euh, peu importe les métaux, métaux, mais les métaux industriels, euh, l'or aussi, parce que l'or, dans le fond, suit les mêmes... Euh, les mêmes tendances euh, sont à la hausse. Euh, donc, euh, euh, c'est ça qui se trouve être la situation. Et pour terminer, on va aller voir, bien entendu, euh, notre petit graphique euh, des euh, minières d'or et d'argent. On se trouve ici euh, encore en fameuse consolidation, mais la tendance est toujours, toujours à la hausse. Il euh, n'y a absolument rien qui me dit qu'on est tombé en tendance euh, baissière euh, pour les moyennes mobiles, bon ben. On va aller voir au niveau des moyennes mobiles, là, euh, comment ça se passe, c'est ça. Donc, euh, là aussi, on attend une... Parce que ça, je l'ai mis euh, quotidien pour voir les moyennes mobiles euh, 250 et 20 jours. Donc, euh, on se trouve à être en consolidation encore une fois, mais on attend euh, le grand départ. Donc, euh, comme je vous dis, euh, l'or, l'argent, argent très important aussi, parce qu'on pourrait avoir, euh, vu que c'est un métal industriel aussi, et les autres métaux aussi, cuivre, zinc... Euh, euh, l'aluminium aussi je pense, j'ai pas le euh, platine, euh, donc euh, euh, c'est ça, il faut attendre être patient et ça s'en vient il y a plusieurs minières qui commencent à on sent que le, la, la marmite commence à bouillir et ça va, ça va exploser bientôt, on se revoit bientôt